Bonjour, comment allez-vous mes chers élèves? Est-ce que vous allez bien? Alors, euh, pour aujourd'hui, euh, on va voir euh, le présent des verbes dire et venir. Oui, c'est la conjugaison, la conjugaison, la conjugaison. Alors, euh, si vous voulez bien avoir euh, des exercices. Vous pouvez ouvrir votre manuel, l'arbrement, page 94. Mais ici, c'est le cahier d'activité. Le présent des verbes dire et venir. Page, je crois c'est 59. 59. Bon, j'explique. Le présent des verbes dire et venir. Le verbe dire conjugué au présent, on dit je dis avec S, tu dis avec S, il dit avec T, elle dit avec T, on dit avec T. Nous disons, vous dites, non, non, non, vous disiez, non, non, vous dites, ils disent, je dis, tu dis, il dit, le disons vous dites, il disent. Ça, c'est le verbe dire conjugué au présent. Pour le verbe venir conjugué au présent, on dit je viens avec S. Tu viens avec S, il vient avec T, elle vient avec T, on vient avec T, nous venons, vous venez, ils viennent avec deux N. Ils viennent. Alors, il vaut mieux de prendre par exemple, euh, soit l'ardoise, ou euh, votre cahier de maison, là pour ce qu'elle cahier, l'entraînement, d'accord, l'entraînement, toujours, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il disent, il dit, je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, il disent, elle dit, voilà, l'entraînement, toujours, euh, vous pouvez écrire plusieurs fois Jusqu'à la maîtrise Le verbe venir conjugué au présent Je viens, tu viens, il vient Nous venons, vous venez, ils viennent Plusieurs fois Je viens, tu viens, il vient Nous venons, vous venez, ils viennent voilà. euh, Premier exercice C'est souligner le verbe conjugué dans la phrase Puis relis celle-ci à l'infinitif correspondant je dis une poésie, je viens avec mes parents, ils disent souvent des mensonges, vous dites merci, nous venons te voir. Il faut distinguer entre les deux. Où sont les verbes, verbes conjugués, c'est qui, lors de c'est lire ou veut lire. Euh, deuxième, ex deuxième, deuxième exercice est complète avec le pronom personnel qui convient. Le pronom personnel sujet, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s, on l'a déjà vu euh, en classe. Il faut compléter avec le pronom personnel qui convient. Ici, euh, euh, je remplace le verbe souligner par dire, venir et récréer la phrase. Alors, ici c'est très important, pourquoi c'est un exercice très important. Pourquoi Parce que, tout simplement, je, je, je, je fais un jeu. Un jeu de signes en ligne. Par exemple, tu arrives à midi, on ne dit pas tu dis à midi. C'est quelque chose qui a un sens, qui n'a pas de sens. Tu arrives à midi, ça veut dire tu viens à midi. Il vaut mieux de, de mettre venir. C'est beaucoup plus convenable. C'est beaucoup plus convenable. Tu arrives à midi Tu dis à midi Non, non. On dit tu viens à midi. Un autre, un autre exemple. Il raconte une histoire. Il raconte une histoire. On ne dit pas il vient une histoire. <rire> bon. On ne dit pas il vient une histoire. C'est quelque chose qui a, qui a un sens et qui n'a pas de sens. Il dit une histoire. C'est la même chose pour nous rentrons de bonheur. Vous prononcez la formule magique. Alors ici, dans cette partie, c'est le dernier exercice. L'élève doit tout simplement maîtriser ce qu'on appelle le verbe, le verbe dire et le verbe venir au présent. C'est clair. Complète la phrase avec dire, venir, conjugue au présent, puis récréer la avec le pronom personnel proposé. Le pronom personnel proposé, par exemple, Dieu, il, il, il vous, il mes parents. Mes parents, c'est un sujet, on peut remplacer par il avec S. D'accord Alors on dit, mon frère, allez, allez à l'anniversaire de Malik. Est-ce qu'on dit, mon frère, euh, dit à l'anniversaire de Malik C'est impossible c'est quelque chose qui, euh, que je n'arrive pas à comprendre. Mon frère euh, dit à l'anniversaire de Bali. On dit Mon frère, viens, viens, viens à l'anniversaire de Bali. Je viens à l'anniversaire de Bali. Tu viens à l'anniversaire de Bali. C'est clair. Je, le titre du livre. <rire> non, on ne dit pas Je viens, le titre du livre. C'est quelque chose qui est impossible à comprendre. Non, on dit, je dis le titre du livre. Ils disent le titre du livre. Alors, avant de faire les exercices, surtout si vous voulez bien à l'oral, alors il faut maîtriser ce qu'on appelle la conjugaison. Alors chaque moment. Si tu as du temps, maîtrise, s'il maîtrise, te plaît, les tables de conjugaison. On a dire, venir, aller, faire, être, avoir euh, les verbes du premier groupe qui se terminent par ⁇ est ⁇ comme ⁇ chanter ⁇ comme ⁇ danser ⁇ comme ⁇ Parler, n'importe pas travailler, sauf le verbe aller, hein, c'est le verbe aller, c'est un verbe de troisième. Alors, ce type de verbe, il vaut mieux de maîtriser là. D'accord Alors, euh, première partie, c'est explication des questions deuxième partie, la correction.